J'ai essayé la Rebelle le jour. à 1100, là, incroyable, bon après moi j'ai toujours conduit que mon SV là 650 tu vois, voire moins quand j'avais des véhicules de près, donc passer de 650 bridé à 1100 full, plus roadster, de roadster à custom, c'était des paysans, mais franchement incroyable. C'est vraiment complètement différent. Et après ça, j'ai essayé la Harley Fat euh, Bob. Fat Bob, c'est incroyable. C'est vraiment un monde à part. J'ai jamais été. Euh, fans de l'univers Harley machin tout ça tout en trouvant malgré tout leurs modèles très joli mais là j'avoue que pour avoir essayé euh, c'est quand même un bon truc de bourrin ça donne envie de cultiver du, ma du maïs au Texas et d'en avoir rien à foutre de rien ça vibre c'est lourd ça tourne pas ça accélère comme un port c'est génial et là, la, la honda je trouve c'est un bon compromis en vrai si tu t'aimes bien ce genre de truc mais que tu es un peu douillet ou peureux en ville le good compromise <rire> Et eh ben... Mais est-ce que ça klaxonne à chaque fois que freine freines Si oui, tu t'es planté entre 2-3 fils, mon ami. Il n'y a pas de quoi, mon ami, on va pas se battre. camarade la... J'ai hésité. Je pense que lui aussi. Mais il me dit pardon en plus. j'ai cru que là ça allait se finir comme ça putain sa mère comment mon cœur y bat pa, pa, pa. je me suis cagué dessus je... pourquoi il a fait ça il a mis un grand coup de volant à gauche oh, vas-y laisse tomber putain j'ai même pas fait de testament c'est trop con alors ça, il devrait te le dire, quand tu passes ton permis moto de préparer un testament et d'avoir sur toi ta carte de donneur d'organe à tout moment. Je sais pas, je l'ai senti en plus. Je te jure, depuis tout à l'heure, je suis en interfil, ça se passe pas trop mal. Là, je me suis dit, vas-y, euh... forcément au moment où ça va partir en vrille, ça a pas fait semblant là. Hein. En attendant de l'autre côté ça avait bien cogné aussi apparemment hein. Vu le nombre de gens qu'il y avait J'ai pas bien vu du coup parce que j'avais les yeux qui se disaient bonjour moi mais J'ai l'impression qu'il y avait une moto qui se faisait emmener sur la remorque Et qui avait l'air d'être euh... pas en grande forme ouais, Mais l'autre c'est un fou furieux quand j'y pense N'importe comment il conduit Et regardez tout droit hein. Il regardait, il regardait droit devant quand j'ai klaxonné, il s'en branlait complètement. Incroyable. Oh, Celle-là, je vais m'en souvenir. Allez ah, Messraab, il y a la petite flèche, on peut y aller oh. <rire> C Folle cette pub. <rire> très drôle. On ouais, est plus vraie pour longtemps, là, on a le calendrier, mais... <rire> Hey, il fallait que je vous parle d'un truc. Je sais pas si euh, vous vous souvenez de la vidéo où, euh, où je cours ça, hein, je l'avais titré. Euh, Toi si je te retrouve, je sais pas quoi. Euh... Ouais, je m'étais euh... je m'étais pris la tête avec un gaffe, enfin, je m'étais pris la tête, j'étais revenu à la hauteur d'un mec qui roulait à fond la casse et tout. Ça, je te remets la... je te remets la fiche en haut à droite si tu vois pas de quelle vidéo je parle. Pour recontextualiser, je crois que je suis sur la voie tout à gauche. Je me décale sur la deuxième, là, et il y a un gars qui a une voiture remplie de lauréats du prix Nobel qui passe à fond la caisse sur ma droite et qui repique à gauche, là-bas. Et en gros, sur le moment, ça m'a gonflé et il passait à... Il m'a gonflé, j'ai mis un grand coup de gaz pour le rattraper, je suis arrivé à 115. Compteur, aussi vite que lui, tu vois, parce que j'étais à son niveau. Et, euh, et bon, c'était inutile et ridicule parce que quand je suis arrivé à son niveau, j'ai une, ré, une réaction qui équivaut en éducation à euh, attention, les enfants, euh, maman va bah, s'énerver parce que là, elle est très en colère, tu vois. C'est à dire que j'ai perdu euh, toute forme d'attribut euh, testiculaire, je me suis vraiment dégonflé, tu vois. J'ai fait un truc genre euh, oh, bon voilà, euh, mais bref, dans les commentaires. Donc euh, il se trouve que j'arrive à 115, le mec roule à 115 sur le périph', ça m'a gonflé, c'est quand même assez, euh, je pense qu'on peut prendre en note cette information. Et du coup je te parle et j'ai loupé la sortie qui fait que je prenne, bref. Mais euh, donc le mec arrive à 115, et dans les commentaires là, il y a un gars qui me dit, ouais, euh, euh, sur le périph', on roule à 70, pas à 115, euh, et on ne double pas par la droite. Parce que tu vois, du coup, effectivement, compteur 115, euh, j'ai roulé comme un porc comme lui pour le rattraper. Le gars, le commentaire, je lui réponds, je lui dis mais ouais, mais euh, effectivement, mais est-ce que t'as pas l'impression que euh, c'est quand même euh, parce qu'il fait ça que euh, j'étais obligé de faire la même chose pour le rattraper et conduire comme lui, quoi. Et il me répond... Euh, il me répond, euh, c'est complètement inconscient de rouler comme ça euh, et après tu vas avoir un accident euh, et tu vas venir pleurnicher sur YouTube. Je, ça, vous, vous pensez comme lui ou pas les, moi, Ça m'intéresse ça parce que, bon déjà si vous pensez comme lui, euh, sachez que je vous considère comme des gros cons. Parce que euh, on est bien d'accord que euh, j'ai mis une petite caméra sur mon casque et je fais le mec à à casser les couilles, à tous les vélos qui roulent à contresens à tous les piétons qui passent au rouge et à tous les mecs qui vont un peu vite t'imagines bien que c'est pas pour me la péter à rouler à 115 sur le périph donc euh, voilà c'est pas, pas ma façon de rouler là effectivement je l'ai laissé parce que justement pour qu'on ait conscience du, du danger que représentait le le zuzu que j'ai rattrapé et, et enfin je sais pas ça vous raisonnement euh, dites moi ça m'intéresse en fait si euh, si vous pensez comme lui ou pas évidemment que c'est pas ma façon de rouler j'étais obligé de faire ça pour rattraper l'autre dans le commentaire il m'a mis sur le cul quoi genre mec je suis en train de te montrer qu'un guse en plus il y avait une deuxième voiture je crois qui allait aussi archi vite je me suis pas trop attardé sur elle parce que c'était surtout l'autre que j'ai réussi à rattraper et dont, dont je me suis mis à côté tu vois mais en gros il y a deux uses qui passent à 115 je me mets, moi, euh, ce qui est effectivement totalement ridicule, mais moi, j'étais pas à leur vitesse, je me mets à la même vitesse qu'eux. Et le mec vient me faire la morale à moi, grand. Tu euh... crois pas, mon garçon, que justement, c'est parce que je pointe ça du doigt que j'ai bien conscience que c'est pas un comportement normal euh, sur la route Et c'est quoi ce truc de pleurnicher sur YouTube euh, J'ai pas l'impression particulièrement de pleurnicher, je te montre un... Il m'en est arrivé des couilles, hein, sur la route euh, je crois pas t'avoir demandé de Kleenex ou euh, Voilà, je te, je te pointe du doigt le comportement des mecs sur Panam en fait. Évidemment que je sais très bien que sur le périph c'est 70, t'as pu le voir euh, sur mes POV, euh, effectivement je me cale à 80 compteurs, mec, quand je mets une tom tom ça fait 73 je crois. Alors ok excuse-moi je te l'accorde, je suis à 3 km heure au dessus. Doublé par la droite, euh, ouais là, je fais de l'interfile de temps à autre. Mais voilà, tu vas pas me faire croire à moi que je suis une chouineuse et que euh, je sais pas conduire quoi. Alors, je sais pas le commentaire. Euh, Dites-moi, ça m'intéresse votre avis vraiment sur ce commentaire. Est-ce que vous êtes de son avis ou est-ce que vous comprenez la démarche de ma vidéo Et ouais, je sais pas, j'étais sur le fion. Euh, ça m'a complètement surpris son commentaire. Là. Enfin bon, voilà, je vous laisse là. Je vais aller faire de l'essence c'est pareil par de cette expression faire de l'essence je vais aller faire le plein et puis euh, je souhaite une bonne nuit parce que là euh, entre ce qui est arrivé à l'aller et ce que je ressasse là je te vois oh, les commentaires incroyable voilà bon, la prochaine les gars